Merci, donc bonjour à tous. Du coup je vais vous présenter un petit peu alors succinctement parce que en un quart d'heure présenter une étude collective de trois ans, c'est un petit peu ambitieux. Et puis voilà, comme disait Eric, c'est pas du coup on n'est pas, pas un travail on porte entièrement, on est une des chevilles ouvrières de ce travail-là, donc il y a des choses sur lesquelles on est plus ou moins à l'aise pour en parler. Donc je vais essayer de résumer un petit peu pour vous donner en gros les principales clés de lecture pour après si vous avez envie d'aller approfondir cela à travers les différents rapports productions production qui sont sortis de cette étude. Donc FSEA c'est une étude qui visait à conceptualiser et évaluer les services écosystémiques dans les écosystèmes agricoles. Donc le contexte un petit peu, euh, en gros, ben, c'est le contexte de la dynamique de, de mise en politique du concept de service écosystémique. Euh, donc le programme EFES, qui veut dire Évaluation Française des Écosystèmes et des Services Écosystémiques, s'inscrit dans cette dynamique de, de, de volonté de mettre en politique ce concept. Alors c'est une... Cette dynamique-là se décline, moi, comme vous savez déjà sûrement, euh, à différents niveaux, à international, notamment avec le, depuis le Millennium Ecosystem Assessment, euh, différents travaux conduits au sein de l'ONU pour essayer de caractériser euh, les valeurs des écosystèmes et des services écosystémiques euh, au niveau de la comptabilité environnementale, etc. Au niveau de l'Europe, du coup, ça s'est traduit avec. Euh, euh, des éléments intégrés dans la stratégie de biodiversité 2020 avec CISES qui est un groupe d'études qui travaille pour euh, établir une classification commune des services écosystémiques avec le groupe de travail MAES Mapping and Assessment of Ecosystem Services qui vise donc à, à, à travailler, à dynamiser au niveau européen pour euh, travailler sur l'évaluation et la cartographie des, des services écosystémiques et qui s'est traduit dans une multitude de, de, de d'initiatives nationales aux, aux, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, en République tchèque, etc. Et donc en France, on a eu d'abord la première, première brique qui a été l'étude euh, du CAS, donc du Centre d'Analyse Stratégique, qui a été euh, par Bernard chevasius solouis en 2009 pour une première approche économique de la biodiversité des services. Et puis en 2012, euh, le ministère de l'Environnement, de la Transition, de l'Écologie... Euh, selon les périodes, va mettre en place donc ce programme EFES pour répondre un petit peu à toute cette dynamique-là, dans le but donc de construire des outils robustes et cohérents pour connaître et faire connaître l'état de la biodiversité et de ses multiples valeurs, et appuyer la prise en compte de ces valeurs dans les décisions publiques et privées et dans la comptabilité environnementale. Donc ce programme, qui est porté par le ministère, il est organisé autour d'une équipe projet, d'un conseil scientifique et technique, de différents comités, de partenaires prenantes, etc. Et ses principales productions, c'est donc un cadre conceptuel qui a été défini par le Conseil scientifique et technique. Euh, des évaluations qui sont en cours, des évaluations soit par service, soit par écosystème. Et, euh, et puis il met en place aussi une plateforme de ressources et d'échanges autour des travaux sur les services écosystémiques. Donc FSEA, c'est une... Commande par le ministère qui a été appuyée par le métaprogramme ECOSER, donc il y a un métaprogramme de, de l'INRA dédié aux services écosystémiques. Donc c'est une commande qui s'inscrit dans EFES, dans euh, justement la partie évaluation par écosystème. C'est-à-dire en gros il y a six écosystèmes, les écosystèmes maritimes, écosystèmes de montagne, écosystèmes urbains, écosystèmes forestiers, euh, qui, donc, ont été, euh, qui ont fait l'objet d'appels d'offres. Pour euh, en gros, euh, voilà, conduire des études, des évaluations spécifiques à ces, ces écosystèmes-là. C'est une entrée parmi d'autres qui peut poser aussi des problèmes parce que des fois on a du mal à séparer euh, qu ce qui est agricole du reste, etc. Donc en gros, voilà, cette étude est lancée et commandée en, en, en 2014 et euh, fin 2014, et donc la réponse de l'INRA va être coordonnée par euh, l'ADEPE, qui est la délégation à l'expertise collective, à la prospective et aux études, avec comme chef de projet Anaïs Tibi. Au niveau du, du pilotage, donc, on a Olivier Terran et, Mur et Muriel Tichit de l'INRA qui vont assurer le pilotage scientifique, et Eric Kaysak qui a coordonné toute la partie notamment euh, où l'ODR était particulièrement impliquée sur l'ingénierie de données. Donc, euh, Il y a aussi un, associé à cette étude un comité de suivi, un comité de consultatif d'acteurs. Et donc, L'objectif de cette étude, c'était bien de décrire les mécanismes et les déterminants d'un panel de services identifiés au préalable par le collectif d'experts, de procéder à leur évaluation biophysique et économique à l'échelle nationale, à la résolution spatiale la plus fine possible, avec d'indicateurs qui se sont définis au cours de l'étude. Donc ça a mobilisé une quarantaine d'experts scientifiques et techniques, euh, de l'Inra mais aussi du CNRS, euh, du muséum, euh, des écoles d'agro, du JRC qui est le centre de recherche européen et d'une fondation dans différentes disciplines écologie, agronomie, zootechnie, hydrologie, économie, etc. Euh, donc la, le projet initialement était prévu pour un an et demi puis finalement il a duré trois ans avec euh, en gros trois grandes phases de travail qui est une première phase de cadrage conceptuel et de sélection des services une deuxième phase qui a consisté à caractériser, spécifier ces services, les méthodes d'évaluation et les mettre en œuvre et faire des analyses par service. Du coup. Et enfin, en, euh, à la fin de tout ça, une approche multi pour essayer d'intégrer justement tout ce qui avait été fait service par service. Donc, au niveau des produits qui sont sortis, alors c'est assez récent, donc pas tout est encore disponible puisque les, la restitution de l'étude s'est faite fin octobre. Donc il y a un rapport scientifique d'à peu près 900 pages, qui n'est pas encore diffusé, une synthèse d'une centaine de pages, qui sera bientôt diffusée, le résumé d'une douzaine de pages, qui est pour l'instant le seul document accessible, et un système d'information en fait, qui va regrouper les différentes bases de données, euh, d'abord sur les, les indicateurs qui ont été produits, et aussi éventuellement sur les données d'entrée, les méthodologies euh, utilisées, et donc qui va être euh, mise en place... Euh, par notre unité, l'ODR, et qui donc va servir un petit peu à pérenniser à la fois les résultats et essayer aussi de, de, de, de capitaliser sur cette démarche et de continuer à produire ces indicateurs avec petit à petit des mises à jour, etc. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, en gros, je vais vous donner quelques éléments. Alors, je, je, ça va être l'exercice périlleux d'en dire euh, trop ou pas assez, mais... Je vais vous donner quelques éléments majeurs pour comprendre un peu comment s'est déroulée l'étude et qu'est-ce qu'il qu qu en est ressorti. Donc à chaque fois que quelqu'un travaille sur les services écosystémiques, il y a un nouveau cadre conceptuel qui est développé, voilà, parce que c'est un concept qui, qui, qui embrasse plein de dynamiques et donc conduit à plein de subtilités. Donc, L'effort qui a été fait, ça a été de se dire surtout que bah, l'écosystème agricole, ce n'est pas un, une forêt euh, primaire, ce n'est pas des systèmes euh, voilà, naturels, entre guillemets, dans le cadre duquel euh, l'approche des services avait été pas mal développée. Donc, comment, dans ce cadre très anthropisé, avec beaucoup d'interventions humaines sur euh, la nature, on peut essayer de, de, de rendre euh, opérationnel et compréhensible et cohérent ce, ce, cette notion-là donc la, la définition de base, c'est de dire que les services correspondent à un sous-ensemble de processus ou d'éléments de la structure de l'écosystème dont l'homme va dériver directement un ou plusieurs avantages. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais en gros, l'idée, c'est de séparer bien en fait, tout ce qui est le compartiment... Euh écosystème écologique, de ce qui est de l'ordre du, du système socio-économique, bon, même si les deux sont forcément liés, et de dire qu'en gros, euh, l'écosystème, il est structuré autour d'un ensemble d'entités, de, de processus, de structures de l'écosystème, donc qui vont être soit des déterminants, soit des, des, des services en eux-mêmes, qui vont servir à produire des avantages. Alors, je vais vous donner peut-être un exemple, un petit peu, pour hein, être plus clair. Donc par exemple, si on prend la pollinisation, la pollinisation, ça correspond à un processus qui est celui du transfert de, euh, de, de, de, on dit, du transfert de pollen entre des plantes mâles vers des plantes femelles. Donc ça, c'est un peu le processus qu'il y a là. Et ce processus, bah, il est déterminé par la structure, l'abondance de communautés de pollinisateurs qui, elles-mêmes, dépendent de d'autres processus écologiques, etc., etc. Donc le service, ça va bien être la pollinisation, le transfert de pollen, et qui va devenir un avantage euh, parce qu'il va permettre de produire euh, du rendement dans un, dans un écosystème qui aurait été façonné par l'homme, parce qu'il aura choisi de semer telle ou telle espèce, conduit telle ou telle pratique, et qui va devenir un avantage parce qu'il va permettre par exemple d'avoir des meilleurs rendements que s'il n'y avait eu de pollinisation. Donc voilà en gros l'idée de séparer un petit peu le, le, ce qui se passe au niveau euh, dynamique de l'écosystème en soi, qui... Un peu indépendante de l'homme, et comment l'homme, ben, à partir de ces processus-là, arrive à en tirer des, des avantages. Euh, voilà, alors, dans les, donc, les notions importantes, c'est de dire ben, qu'il y a tout un ensemble de, de déterminants, de, de nature et de noms variés, qui vont influer sur le, le niveau de service qui va être rendu qu'il y a des facteurs exogènes qui interviennent sur ces déterminants qui vont influer justement comment ces déterminants s'expriment ou pas, comme le climat ou aussi des facteurs exogènes anthropiques qui vont être en gros les, notamment les pratiques culturales, le travail du sol, les, les traitements qui sont faits, etc. Et donc à partir de ça, les avantages qui vont attirer des services, dans le cas de l'écosystème, on va distinguer deux grands bénéficiaires de ces avantages. Sachant qu'un même service peut bénéficier à la fois aux deux, ou à un seul des deux, ou de façon différente. Ça va être donc l'avantage rendu au bénéficiaire qui est le gestionnaire de l'agroécosystème en gros l'agriculteur, et les avantages tirés par la société. Voilà, donc euh, en gros, par exemple, ben, euh, euh, la régulation de l'eau, l'avantage pour le gestionnaire de, de, de l'agroécosystème, c'est que ça l'évite ça d'irriguer, par exemple. Et pour la société, ben, c'est avoir à disposition une eau de qualité pour des usages soit de consommation humaine, soit des usages en industrie, etc. Voilà, c'est un peu rapide, on pourra en discuter après. Euh, L'autre point important, c'est de retenir que il n'y a pas de... La notion de disservice n'est pas prise en compte, là. Parce que déjà, c'était un choix du commanditaire qui ne voulait pas qu'on traite ça. Mais il y a quand même... Une réflexion là-dessus, avec déjà la volonté de distinguer ce qui est de l'ordre de l'effet négatif, euh, c'est-à-dire un vrai disservice, par exemple euh, la, la dispersion de, de, de pollen allergène, voilà, ça c'est un, un disservice, de distinguer ça d'un bas niveau de service, qui donc là rentre en compte dans l'étude, puisqu'on va regarder les indicateurs de plus ou moins haut niveau de service et puis distinguer aussi ce qui est de l'ordre du disservice ou des impacts négatifs, c'est-à-dire des pollutions et des nuisances qui sont liées aux activités humaines, et de distinguer un peu ces deux domaines-là. Par exemple, le service de stockage du carbone, bah, ce n'est pas la même chose que l'émission de, de CO2 par les activités agricoles. Donc, à partir de tout ce travail de conceptualisation, il a été, on est parti de, de la classification 6S, donc qui est la classification un peu euh, partagée, on va dire, des services, et elle a été revisitée au regard du cadre conceptuel et au regard des spécificités de l'écosystème agricole. Donc les grandes lignes de cette classification, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est de dire que les services d'approvisionnement, ils ont été sortis, puisque c'est la production de biens et ce n'est pas des, des services en soi. Donc ils sont évalués en tant que production de biens végétaux et animaux, mais ils ne sont pas évalués en tant que service. Donc ce qui reste, ça va être les services de régulation en fait, qui vont être reformulés en faisant, euh, euh, qui vont être reformulés en faisant particulièrement attention à ce que ça, soit vraiment, euh, euh, que ça exprime vraiment un, un service lié à un avantage directement. Que ce ne soient pas des choses trop floues ou trop euh, euh, intermédiaires. Et sur les services culturels, par rapport à 616 qui fait une classification en fait plus par rapport aux usages que par rapport aux processus écologiques qui sont derrière, ça a été aussi très réduit par rapport à la classification existante, et on a gardé juste la question du potentiel récréatif avec ou sans prélèvement. En plus de ces services-là, il y a d'autres services qui n'ont pas pu être traités, mais qui ont été pris en compte et pour lesquels il y a eu une petite un petit état de l'art qui sont la régulation des maladies et euh, la régulation des, des, des contaminants, des pollutions par le sol. Euh, ces services-là, donc une partie, euh, tous ont été spécifiés. Après, il y a une partie qui ont fait l'objet d'une quantification biophysique, c'est-à-dire la production d'indicateurs, parce que pour des raisons d'absence de, de méthodos, absence de données, absence de temps, absence d'experts, on n'a pas pu tout faire. Et pour une partie encore plus réduite, il y a eu une, une évaluation économique qui s'est basée en fait sur l'évaluation biophysique pour essayer d'exprimer ça en valeur monétaire. Donc tous ces services, quand ils ont été évalués, le périmètre c'était, comme je vous le disais, sur France entière, avec un focus sur les écosystèmes de grandes cultures et d'élevage. Donc en gros, on n'a pas regardé trop ce qui était vignes, arbots, maraîchage... D'une part, bon, ça représente moins de 5% de la SAU totale, et puis ça a obligé à d'autres compétences, expertises, etc. qu'on n'a pas eu le temps de développer. Et donc, en plus de, du périmètre des, des parcelles agricoles, on a pris en considération les éléments semi-naturels du paysage, soit quand ils étaient dans l'emprise même des parcelles agricoles, soit quand ils contribuaient à la fourniture des services au sein des parcelles agricoles. Euh, donc ça, c'est juste un peu pour illustrer euh, comment a été abordé euh, un service donné. Donc là, par exemple, c'est le cas de, du service qui était appelé « Capacité de l'écosystème agricole à stocker et restituer de l'eau ». Donc cette, euh, ce processus -là, on, dans, dans ce processus-là, on a distingué deux services. Un service qui est de stocker et restituer de l'eau pour les plantes cultivées, donc ce qui correspond en gros à la transpiration, et un service qui correspond à ce flux-là, et un service de restitution euh, d'eau pour euh, la société, pour la consommation, donc, qui est un peu ce qu'on appelle le flux d'eau bleue. Donc ça c'était juste pour illustrer en fait que pour chacun des services, il y a eu un effort de conceptualisation qui est parti sur cette même base, de distinguer, de, de mettre en avant ce qui étaient les déterminants biophysiques, donc ce que je vous ai dit, qui étaient soit des entités, des états d'entités, des structures, des processus écologiques, euh, de voir comment ils, se, ils interagissaient entre eux avec des facteurs exogènes pour euh, produire le service, service qui après est, euh, est euh, évalué, approché à travers euh, des indicateurs qui en l'occurrence là pour euh, la capacité de l'écosystème à stocker et restituer de l'eau pour les plantes cultivées, bah, ça va être l'indicateur de quantifier le flux de transpiration qui passe par les plantes cultivées et pour euh, la restitution euh, d'eau... Euh, consommable par l'homme, on va dire, ça va être la quantité d'eau qui part dans le flux des eaux bleues par percolation initialement ou les flux hypodermiques. Voilà, donc euh, pour, euh, par exemple, du coup, pour évaluer ce service, alors une des, une des méthodes qui a été retenue, c'était de mobiliser euh, des modèles de simulation. Sur une échelle donc, France entière euh, assez, assez large. Et donc, dans le cas de l'eau, par exemple, on a utilisé euh, le modèle STIX, qu'on a fait tourner à partir de, de données d'entrée diverses sur euh, les sols, les climats, les séquences de culture, les pratiques culturales. Et on a, on a testé plusieurs modalités de ces systèmes de culture-là et de voir. Ben, euh, dans les, dans, les, dans les variables de sortie, donc par exemple dans le cas de l'eau, on, on a les variables qui permettent de faire le, le bilan hydrique, donc d'avoir le rendement en eau, d'avoir la quantité d'eau transpirée, la quantité d'eau évaporée, la quantité d'eau ruisselée etc. D'essayer de trouver les, les indicateurs qui nous intéressaient pour produire après, au niveau euh, France entière, une quantification approchée, du niveau de service qui est rendu euh, en fonction des, des, des systèmes de culture qui sont mis en place donc c'est très c'est une évaluation forcément euh, à cette échelle-là qui oblige à avoir un certain nombre d'hypothèses de schématisation de réduction euh, pour pouvoir avoir des résultats euh, à cette échelle-là donc par exemple dans ce cas-là on a eu les deux indicateurs euh, euh, pour les deux services, donc je vous le disais transpiration de l'eau pour le service rendu au gestionnaire de l'écosystème pour la fourniture d'eau pour les plantes cultivées et le rendement en eau pour l'eau qui passe par les écosystèmes agricoles et qui rejoignent l'hydrosphère Donc à partir de ces résultats-là, il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites en fonction des effets du type de climat, de sol de la longueur des rotations, des cultures de la présence ou pas de culture intermédiaire, de la présence d'irrigation de, de, ou pas, etc. Donc je suis désolé, je suis obligé d'aller vite pour euh, vous parler aussi que du coup, par exemple, dans ce cas-là, il y a eu euh, une évaluation économique. Alors, de manière générale, l'évaluation économique, on, il y a deux grandes familles de méthodes. Il y a les, les méthodes de... Préférence déclarée en fait, où on fait des études pour savoir que, combien vous êtes prêt à payer, en gros, pour un service écosystémique, etc. Donc, il y a du déclaratif qui, a pas été, qui est assez utilisé en général, mais qui n'a pas été utilisé ici parce que ce n'est pas une échelle adaptée à ça. Et puis, c'est une méthode qui est quand même pas mal décriée parce que le déclaratif, c'est très, très biaisé, surtout sur, sur ces aspects. -là. Tout le monde aime la nature, tout le monde est prêt à donner beaucoup d'argent pour la nature, mais personne, dans les faits, n'en donne tant que ça, quoi. Donc c'était plutôt des méthodes qu'on appelle méthodes de préférence révélées, donc avec, euh, qui, qui en gros regardent un petit peu les effets euh, euh, des services et leurs interactions euh, dans une logique fonction de production. Et notamment ici ce qu'on a distingué comme, comme focus, comme méthode, c'était de regarder soit euh, l'impact en termes de coût de remplacement, c'est-à-dire si le service n'existe pas, euh, Qu'est-ce qu'il faudrait euh, mobiliser économiquement pour le remplacer Par exemple, euh, s'il n'y a pas de pollinisa pollinisateur, euh, qu est-ce qu'il est qu y a des techniques de remplacement Et si oui, combien elle coûte Donc, pour l'eau, par exemple, c'est de dire bah, s'il n'y a pas d'eau fournie pour les plantes cultivées, on peut évaluer ça par le coût de l'eau euh, d'irrigation. C'est une hypothèse après qui est très discutable, mais voilà. C'est l'idée de ces méthodes-là. Ou alors une méthode liée au dommage, dommage évité, c'est-à-dire on va calculer. Quelle part du rendement est liée à, au service écosystémique C'est-à-dire, en gros, sans, sans ces services-là, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement Et donc, à partir de cette part de rendement, qu'on va multiplier par le prix de la culture produite, on va estimer économiquement que bah, voilà, le, le, le service il vaut euh, tant. Donc là, voilà, on a mis quelques valeurs, Alors avec beaucoup de, de précautions liées bah, déjà aux limites même de l'indicateur euh, biophysique à la base, limite du dispositif de simulation, euh, à l'improbabilité en gros du scénario pas de service, en gros s'il n'y a pas d'eau, euh, euh, s'il ne a pas d'eau, euh, on va pas tout remplacer par l'irrigation, voilà. c'est rare qu'il n'y ait pas d'eau, enfin s'il n'y a pas d'eau il y aura plus d'agriculture en gros, donc euh, donc on peut pas fonctionner vraiment toutes choses égales par ailleurs et dire que ça c'est la valeur euh, directement, c'est juste des ordres de grandeur. Et, et ce que je vous dis aussi, bah c'est que la modification des choix des agents n'est pas prise en compte. C'est-à-dire si le service baisse, ou n'est pas rendu de la même façon, au même endroits, bah les agents ils vont peut-être changer de culture, changer de stratégie, changer de technique culturelle, etc. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans ces, euh, ces évaluations-là. Euh, donc, voilà, je vous ai mis aussi tout ce que... Tout ce que euh, tout ce qu'il y a d'autre aussi dans le rapport qui est donc euh, il y a aussi donc je vous disais une évaluation de la production des biens végétaux avec notamment un focus sur euh, essayer de calculer une part de la production de ces biens végétaux qui est due directement au service de régulation. Il y a une évaluation aussi de la production de biens animaux avec euh, aussi un travail pour identifier quelle, euh, quelle partie des productions animales sont liées aux ressources propres euh, végétales du territoire dans lequel elles sont produites. Il y a eu un travail aussi euh, sur les bouquets de services à l'échelle euh, des PRA, avec du, des travaux euh, sur les corrélations entre services et puis aussi des analyses multivariées avec, euh, qui mobilisent la, la méthode des cartes auto-adaptatives. Il y a eu aussi un travail sur l'interaction entre les services, interaction directe ou indirecte via les interactions entre déterminants biophysiques, etc. Euh, une réflexion sur la place de la biodiversité euh, par rapport aux services, sur euh, services et impacts environnementaux. Et puis euh, quel, une esquisse d'identifier de, de des leviers de gestion, parce qu'à bon, la base, la commande du ministère est plutôt euh, plus opérationnelle, alors que bon, côté INRA, on a plus tendance à se poser des questions de recherche, etc. Donc, bilan, euh, voilà, donc une petite étape de trois ans quand même, mais bon, elle, malgré tout, comparé à l'ambition euh, qui, euh, qui était celle du projet, bah, finalement, c'était pas suffisant, ou, enfin, c était, c était, on, on, voilà, ça tendait un peu aussi, mais euh, en gros, bah, côté l'INRA, il y avait quand même l'idée de, de, de vouloir, euh, à travers cette étude, bah, euh, Ouvrir des chantiers de recherche, faire un petit peu une, un bilan et, euh, et tracer euh, un certain nombre de perspectives à approfondir après euh, dans, dans divers projets, dans diverses équipes pour, euh, pour ca mieux caractériser et comprendre les, les services écosystémiques. Euh, en termes d'apport, il y a eu quand même un, un apport euh, significatif en termes, euh, termes conceptuels et méthodologiques pour un écosystème particulier, donc l'écosystème agricole et pour justement essayer de mettre en cohérence la notion de service et de, des usages multiples qu'on peut en faire dans le domaine de l'agriculture. Il y a eu aussi un apport non négligeable qui est, bah, pour la première fois, d'avoir une évaluation à une échelle fine France entière, certes avec beaucoup d'incertitudes et aussi beaucoup de précautions qui sont prises dans l'étude, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à dire que ce qu'on dit c'est la vérité, on dit que c'est une vérité vue d'un certain point de vue avec un certain objectif. Et notamment sur la partie économique, c'est assez limité et c'est pris avec beaucoup de précautions pour pas qu'il y ait une.. On prenne ça pour des valeurs absolues qui partent après dans la nature où on va dire la, la pollinisation c'est 3 milliards ou c'est 2 milliards, etc. Et pour dire que c'est plutôt quelque chose des.. des, des des ordres de grandeur pour euh, la communication, pour euh, réfléchir, pour approfondir. Donc cette étude aussi, elle, elle adressait pas mal de perspectives d'amélioration des méthodes en termes de données, de modèles, d'échelles, euh, de, de, de méthodes d'analyse des résultats. Il y a aussi toute une phase euh, qu'il faudrait euh, consolider sur bah, un peu vérifier les sorties euh, de nos modèles, vérifier la sensibilité, les incertitudes, Ou ça, bah, dans ce type d'études-là, on n'a pas forcément le temps de, de faire tout ce travail un peu de vérification, d'exploration, de contre-expertise de, de ce qu'on produit. Euh, côté ministère, je pense qu'ils sont un peu euh, restés sur la fin en termes d'opérationnalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de, de tout ça, quoi, parce qu'ils oui, ils veulent dire... Euh, à partir de là tracer des politiques donc si je suis très caricatural dire le bien et le mal quoi choisir qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal dans un projet comment je comment je, je favorise tel ou tel type d'aménagement du territoire et donc ça il y a encore un lien à faire pour que ça soit opérationnel tant dans les politiques d'aménagement du territoire de l'environnement et aussi agricole et donc c'est un travail à diffuser et à consolider dans lequel nous, ODR, on va continuer à être impliqués à travers le système d'information développé et qui sert donc de base un petit peu à ce que, ce que va mettre en place dans la suite de son fonctionnement le métaprogramme Ecoserve. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu long.